Salut à tous, là on va aller à la rencontre des comédiens. On vient de sortir de la pièce, ils n'avaient pas prévu qu'on allait gagner. Et on va les, aller les interviewer et voir un peu leur point de vue sur la pièce. Euh, bonsoir tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de, du Crash Test. Là, on va faire euh, notre, euh, notre interview avec euh, les jeunes comédiens et on va les laisser se présenter comme ça, on ne spoil pas trop. Présentez-vous en quelques mots. Je m'appelle Yassine Michard. Moi, c'est Loïc Jani. Euh, je m'appelle euh, Robespierre. Robespierre. Ah, ah, Robespierre Mais où est Napoléon <rire> Mais moi je croyais que tu étais mort frère non, Comment tu peux nous décrire ton personnage Il vient du Mali, il arrive en France, euh, ses parents sont en France et il essaye de, de, de s'adapter en fait dans le, dans le monde dans lequel il est en fait. Ce qui m'a fait vraiment beaucoup aimer la pièce en fait c'est la similarité du, du personnage avec moi en fait. Genre moi... Je... Je suis né au bled, j'ai grandi au la majeure partie de ma vie, tu vois. Et moi aussi, ma daronne, elle venait au bled souvent, tu vois. Et quand elle venait, moi, je comptais les jours. Mais tu et sais pas, ça, pas ça, ça se voit pas. pas du tout. Ça se voit pas Non, non. Ah, franchement. Parce que je me suis ah. assez bien adapté, parce que bah, Tu t'es très bien entendu, et franchement, vrai, vrai, tu parles, vrai, vrai, vrai. on sent pas du tout... Euh... Mais après, ça t'empêche pas toujours de savoir d'où tu viens. Non, mais t'inquiète pas, ça, pas ça. je parle ça. la langue de mon pays, Mais tu sais quoi, c'est une richesse aussi. Et tant mieux, parce que moi, justement, je parle pas la langue de mon pays d'origine et j'ai considéré ça ça a été une frustration pour moi. Et c'est pas quel pays d'origine Ton avis Algérien. Je dirais Marocain. Ça se voit. Pourquoi ça se voit ça, ouais. ça se voit direct Algérien. Ouais. Pourquoi ouais. Tu te la rends comme un Algérien. Et elle, elle est de quelle origine Elle dirait Tunisienne. elle est vois, voilà. C'est encore. Algérien. Ouais. Est-ce que travailler avec euh, jean luc Martinelli vous a rapporté euh, quelque de chose que vous... C'est qui Jean-Louis Martinelli hein Je ne sais pas, toi de me le dire Bah ouais, complètement. Enfin, moi oui, parce que j'adore sa méthode de travail. Il n'est pas, euh, pas imposant, il ne nous impose rien, il nous laisse beaucoup de liberté tout en vrai. nous dirigeant super bien. Et il nous apporte justement euh, euh, la liberté de pouvoir... Euh, avoir notre personnage et intégrer notre personnage avec nous-mêmes aussi et une grande part de nous-mêmes et ce n'est pas donné à, à, à chaque spectacle quoi, de pouvoir mettre un peu de soi dans nos personnages. Il y a quelqu'un qui a eu une enfance difficile, qui est, qui est déjà allé en foyer ou comme ce soit Si moi j'avais été en foyer, je ne suis pas sûr que je te l'aurais dit. Parce que je trouve, parce que, par exemple, là, Christine et Jean-Louis, ils ont bossé là-bas, ils ont fait des documentaires et les images qu'ils ont filmées, ils ne vont pas les montrer parce qu'en fait, quand tu passes par un foyer, c'est que tu as une vie compliquée pour plein de raisons différentes. Il faut que ça reste intime. Et, faut que ça, et, voilà, et, si, et des fois, ça peut nous desservir. C'est comme euh, quand tu fais une grosse teuf et que tu la poses sur Facebook. Et ben, donc, si, si tu cherches un taf et que ton employeur, il te dit, euh, il regarde ce que tu as vu, enfin, tu vois, Non mais en tout cas, là où je peux te répondre, c'est que et, finalement, les souffrances de leur passé ouais, au personnage, en tout cas le mien, j'ai pu m'identifier assez naturellement. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait connaissance avec ce passé qui pouvait avoir des similitudes avec le mien. Voilà. Chacun son histoire, mais en tout cas, on a, voilà, pour euh, la plupart, on n'a pas vécu en foyer, on n'a pas eu une vie aussi brutale que la leur. Mais, euh, mais forcément, c'est nos personnages, donc euh, on les aime et on s'imprègne d'eux. Pour moi, c'est comme faire du sport. Ouais. Incarner Abdel, c'est comme faire du sport, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est parfois nécessaire aussi pour, euh, pour comprendre la chance qu'on a d'avoir grandi dans ces conditions-là, d'avoir été dans le confort. Et euh, voilà, ça, ça, me rend, euh, ça, ça me rend humble, ça me rend reconnaissant euh, de ce que la vie m'a offert en fait. Et voilà ce que ça m'apporte euh, incarner Abdel euh, chaque soir. Qu'est-ce que vous avez pensé du décor Parce qu'il était assez simpliste. Et vous, euh, comment vous avez lu en fait, cette mise en scène bah, En fait... Euh... J'ai directement qu'il avait une idée très précise de la scénographie. C'est pas du cinéma, quand On fait pas un documentaire sur, sur un foyer, comment c'est. Donc il a déplacé ça. Donc, moi, au début, je sais que j'étais un peu pas mal à l'aise, mais je me suis dit, ok, faut, faut chercher ailleurs, en fait. Mm -hmm. Le jeu, ça se passe ailleurs que dans la, que dans la retranscription euh, du réel. Et cette scénographie nous a, nous a vraiment guidé dans, dans la manière de nous aborder entre nous physiquement et, et comment occuper cet espace-là, qui est assez vite, finalement, juste un canapé, des tables une cage. C'est. C'est assez réducteur, il y a d'autres pièces où les décors sont plus chargés. Ce que dit Kenza, en fait, ça nous a laissé plus de liberté, parce que du coup, euh, tu es moins contraint à utiliser tel, euh, tel accessoire ou tel autre. Tu n'as pas, euh, par exemple, je sais pas moi, nous, on a, moi je m'étais dit que j'allais mettre du vernis, finalement, il ne voulais pas, tu vois. Euh, donc, comme ce n'est pas quelque chose de hyper réaliste, du coup, euh, ça t'offre un autre champ de, de jeu. Moi, j'ai trouvé l'histoire assez brute, moi, franchement, je suis sortie de la pièce un peu perplexe et euh, je voulais savoir, vous, cette brutalité assez... Euh, C'est-à-dire, on, on raconte les trucs durs. Comment vous l'avez euh, fusionné avec votre personnage Je pense qu'ils sont lucides moi, sur leur situation. Et il y a même un peu d'espoir à la fin. Qui s'imagine... Euh, moi, ça va fait banné, hein. vie, euh, <rire> qui veut aller. Elle, elle va aller dans le sud. Euh, euh, Nico, s'il veut aller. Euh, donc voilà, on va pas révéler tout. mais... Euh... Et comment vous décrirez la pièce en un mot ou deux Sur la tête de ma mère. Ah, <rire> ok. Inspirante et euh, contemporaine. t'aimes bien ce mot Il l'a appris ouais. ce matin. <rire> ouais. Il n'avait pas, pas prévu qu'on allait gagner. Venus, venus, il n'avait pas prévu qu'on allait remplir venus, la salle. Il n'avait pas prévu qu'on allait faire kiffer. Il n'avait pas, pas prévu, prévu qu'on allait, qu allait rigoler. Il n'avait pas, <rire> pas prévu qu'on allait être là. Il n'avait pas prévu qu'on allait gagner. Voilà.